Hey yo tout le monde c'est Bilka et aujourd'hui je trouve ma toute première vidéo alors les gars vous m'avez peut-être déjà vu dans Bilka lâche mais il y a un gros problème j'ai un petit souci mon rôle s'est mis en mode plus petit et donc... donc maintenant si vous voulez voir une vidéo bah, d'avancer sur du euh, je fais le nouveau vous voyez si vous voyez bien il y a des défis bizarre vous allez me dire mais de ça on va essayer de faire. On va essayer de... Mais en fait, sur 4 ligues, il y a un nouveau truc. Vous voulez qu'on essaie de faire quoi Trois matchs, attends. Non, ce mode rapide. 1 vs 3. Et la balle. Oh, on le fait les gars Golfer, en réalité. Là, on, se... on va se mettre mode d'entraînement. Vous allez voir mon petit niveau, les gars. Allez hop Conseil de peau. Marquer des propres propos inapprobés oh vas-y vous voyez tout c'est oh et elle tue cette voiture les gars c'est toujours genre en 4 ouais. écoutez moi je vous donne un, un conseil Faisez les défis en mode les défis entraînant faites les et... j'ai 8 j'ai 8 voitures ou je sais plus quoi. Oh, attends vraiment Halloween ça non premier asset me dire là ah c'est chaud. Oh ah oui et le boost il, comme je viens de voir le boost il est gratuit. Pour une étape en premier, s'en fout. Mais nous, regarde le gardien, il est hyper chaud. Regarde ce qu'il Tout ce qu'il. Je crois que non, si tu tires, si tu tires et tu veux viser le goal, ça te mettre au goal. Beau tir, beau tir, ouais t'inquiète et Nous, je fais toujours la même chose. Hmm. Faut que je reste au goal les gars. C'est la même chose, je, je perds la balle. Ah, beau tir pour moi. tir, Je sais pas que je suis le bébête. Alors là, alors là, les gars, je vais quitter. Elle va trop vite la balle Mmh. Les gars, il y, y a mon pote qui a changé de nom, c'est Kinata, je crois que c'est ça. Je vais regarder sa chaîne tout à l'heure. Oh, elle donne le jeu. Au moins on a marque. Garde, ce que j'avais dit les gars. Elle est guidée. C'est... pour elle est guidée, elle est guidée. Et j'ai dit ce que je dis, elle est guidée en fait. Regardez, oh, regarde. regardez ça Fait ça, il a repris, mais tout de suite, je allé dans le goût Le son est trop bien. On Et un petit problème pour vous avez dit, on dès qu'elle est dans leur camp, je pas que je bouge en réalité sans mon air fausse. Je bouge, c'est hop, et je reste ici. J'ai eu un problème euh, pour mon compte. Bah, sans faire esprit, j'ai fait.. mais euh, en euh, bah, fait j'ai mis en mode. Euh, là, en mode. Euh, ah. En fait, c'est pas moi. Bon. On sait pas c'est qui encore. Mais je vais savoir un jour un autre. Bleu. Allez, bleu a marqué. Allez, hop. Hop. Hop. Le rage en piste. Attends, regardez, regardez mon garage. Je vais tout vous dire. Les voitures, grâce à quoi je les ai eu. Cette voiture, je l'ai grâce, grâce à les défis. Cette voiture, grâce à les défis. Cette voiture, grâce à les défis. Cette voiture, grâce à les défis. Et celle-là, grâce à les défis. On met celle-là. J'ai même encore testé. Oh là. Oh, oh. Je pense qu'on a un, un autre truc pour ici là. Oh, c'est pas les mêmes. comme il fait un petit peu noir les gars je vais pas trop euh, faire le mode truc à la c'est quoi ça mode euh, non oh il ouais, y a plus regardez vous allez voir là, là c'était mon level mais en mode simple vous allez voir mon vrai level là vous allez voir mon vrai level Euh, vendredi, euh, samedi une, une vidéo qui va sortir euh, dans euh, Fortnite bah je vous montrerai aussi mon sur fortnite bon je suis un petit peu éclaté mais bon uch, uch, non j'ai éclaté les gars mais bon on va essayer je vous montrerai jamais l'aurait que dans ma première ma deuxième vidéo de ma chaîne d'avant Bill Calage jamais Bon, on va peut-être parler de cette de cette vidéo de, de cette chaîne c'est du passé En vrai ouais, est belle la voiture hein Là, là je préfère ce mode... Avance Non je préfère pas ce mode... Je préfère en fait le boost j'aime pas quand il est pas... Moi je préfère moi, quand c'est quand t'as un temps, ton boost il peut être activé ou pas Je préfère quand c'est ça... Digo. Dites moi ce que vous avez même, même idée que moi 0-4 moi. Oh, oh Le boost qu'il m'a donné Je crois qu'elle va activer son boost Non Oh calaré. Oh, oh gars, j'aime trop les. Oh, en vrai, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas les. Gars. Oh, il y a YouTube qui s'est installé parce que j'ai dû tirer YouTube. Oh, YouTube. Poum trop fort. En fait, en vrai, tout me dit pas bouger du joystick et tout, mais ça sert à quelque chose de bouger le joystick. Tu de fais des kebabs, on peut dire. Ouch, ça va plus vite ou je rêve? Non là, là, il fallait bien que T'es moi dans les commentaires est ce que j'ai dû lever sur Rocket League ou non les gars J'étais pour savoir si je tiens Là c'est moi j'ai réussi Là ça fait déjà une minute pour jouer dans ce match C'est beaucoup comme trop Rocket League Les gars, gars c'est chaud allez doux oui oui yes premier but c'est grâce à moi garde double tri grâce à moi j'ai fait la passe il a fait ça j'ai refait la passe Jackson bien joué Bilka trop fort gars. je reste au bout je reste au bout faut pas toujours aller je marque un but dit bon, toi et reste au c'est ça le truc. Regardez. Moi j'ai ça. Genre tu vois, je fais n'importe quoi dans un match. Si je suis pas là, là, là. Regarde, tu vois, je suis toujours ça. Bah ouais, je Il, Il sait. Des fois je prends trop. Je parle trop vite dans le vent. Hein ah. Je bug les gars. Je vais dire exactement, j'ai combien de ping. 52 ping. 52, les gars. Est-ce que je fais une vidéo, je crois. Non Oui Ici Je pouvais la mettre, hein Pourquoi je, je bug Non oui, oui, oui, oui, oui. Oh Oh, bien joué Le sauveur de l'équipe il est chaud hein je voulais la mettre les gars Attends, je suis premier de... je suis deuxième de mon équipe non non non moi je suis premier bon on est tous prêts les gars je suis deuxième faire mon C'est de l'argent gratuit, comme on peut dire. Regarde, je bouge pas. Je fais une petite passe. Salut. J'ai bien dit ça, Je reste au go Avance, des bébête quest que moi, je suis un bébête, je peux te donner. Eh, c'est quoi dans mon boule Cette Espèce de bébête. Pourquoi il bouge pas Non, Gra à cause de moi j'allais dire grâce à mes marqué à cause de moi linux linux je peux m'en aller ça c'est un bon nom quoi oh. quel but quel but qu'elle arrive bien joué, oui Polilo sort. Et Polilo il est de premier. Je suis deuxième les gars. Polilo. Ma bah, Polilo est très fort. Si j'aurais été. J'aurais attendu, j'aurais rien fait, j'aurais pas bougé, j'aurais marqué, j'aurais été pour. Okay, il a fait une nouvelle passe, ils ont bien joué. Hein. Oh il aime pas toucher la balle. Ah il est là Sub. Seb, on a trop hop. Derrière nous, on attend, on attend. Oh il fait comment Oh Oh ça Oh. Oh, j'ai une chance, j'ai une chance. Oui Non S'il gagne, s'il gagne, c'est grâce à moi. Je vais maintenant. Mais il fait quoi Sub. Oh Eh les gens comme ça qui marquent un torcan. Aucun respect. Arrête Arrête de pousser. Arrête. Des fois c'est bien. Des fois c'est gentil. Regarde, arrêtez de pousser les gars. Je vais vite. Je sais, je suis chaud, mais arrêtez. C'est bon, regarde, garde pas tout, le monde. je vais faire quoi tout Oh, oh comment je me suis poussé pardon et rap je me suis pris un karma frère personne a touché la balle sauf moi sauf c'est moi j'ai marqué j'ai marqué trois buts non non je peux encore marquer un but c'est NAB les gars Bien joué, bien joué, bien joué. Donc les gars, c'est une petite vidéo pour montrer mon réel euh, sur euh, Rocket League et aussi... Bah comment Bah j'ai bien joué, comment je joue et tout. Donc les gars, en fait, je m'appelle Lounes. J'ai 10 ans, je viens de faire euh, beaucoup de gaming et tout. Je vous dis ça à la fin de la vidéo parce que je voulais vous laisser ça pour mon tout. attend d'abord, avant de finir la vidéo. R1, on va tout récupérer. Le défi que j'ai fait. Récupérer. Ok. Ça, je l'ai équipé. Hop, encore ce défi-là. Jouer cette. 7 3, Et je l'ai dit tout le dans le commentaire. Est-ce que c'est le coup ou pas Bon, j'aurai. Donc là, euh, réussir 5 buts. J'en ai fait 2. Pff, ça va rien, hein, les gars. Euh, ouais, là, elle est mieux. Pas vraiment. Moi, ouais. ouais, ça va encore. Non c'est moche. Oh, je sais pas. Oui mille XP ouais. Ouais ça va. Ah non. Non. Non. Non. Bon les gars, c'est Bill Kalash. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Ben ma vidéo, ma petite vidéo présentation. Je vais faire de mon mieux pour faire des bonnes vidéos pour vous. C'était Bill Kalash. Ciao l'équipe.